Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues et aujourd'hui on va booster votre espagnol. Je vais vous donner un défi, un exercice pratique pour vous permettre de vous améliorer chaque jour, de progresser, de mettre en pratique ce que vous apprenez parce que c'est la seule manière de progresser rapidement, c'est de pratiquer de manière active. On se retrouve juste après le jingle de découvrir le défi que je vous réserve, eh bien, n'oubliez pas de télécharger votre kit de démarrage gratuit pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Il se trouve dans la description, dans le lien, le lien dans la description ou juste ici en cliquant sur le petit i. Alors, ce défi, pourquoi je vous donne un défi Parce que, euh, comme je vous disais, la seule manière de progresser rapidement, c'est de pratiquer et pratiquer de manière active et ce avec régularité avec la répétition le succès la clé le secret d'une langue et eh bien c'est d'être régulier d'être discipliné et de répéter euh, de répéter répéter chaque jour pour euh, pour s'améliorer et donc de pratiquer donc votre défi et euh, aussi parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre en groupe en communauté avec d'autres personnes que d'être tout seul dans son coin donc je vous laisse l'espace commentaire pour justement profiter de cette émulation de groupe de l'énergie du groupe parce que euh, c'est toujours contagieux euh, l'émotion des, des autres personnes l'émulation la motivation des autres personnes nous aide à avancer et à se discipliner donc profitez-en c'est votre espace donc qu'est ce que c'est ce défi alors ce défi pour booster votre espagnol ça sera pendant 21 jours vous allez écrire en commentaire en dessous de cette vidéo, vous allez écrire jour 1 et vous allez me mettre une phrase ou un paragraphe en espagnol pour pouvoir pratiquer euh, de manière active. Le fait d'écrire, c'est une manière active de pratiquer une langue parce que vous allez chercher du vocabulaire, vous allez essayer de faire une phrase, vous allez, euh, vous allez vous pousser, chercher de nouveaux mots, traduire de nouveaux mots. Ça va vous permettre de réfléchir, de pousser un peu plus vos neurones. Et donc, vous allez euh, écrire sur quelle thématique, celle que vous voulez. Vous pouvez choisir de euh, de parler de votre journée, de parler de la journée de demain, de vos prochaines vacances, d'une anecdote qui vous est arrivée, d'un problème que vous avez, une question que vous vous posez. posez. Euh, vous pouvez choisir ce que vous voulez selon euh, votre niveau, que vous soyez euh, débutant ou avancé, peu importe. Euh, so, euh, même si c'est une seule phrase, c'est une seule phrase, mais l'idée c'est que d'aller chercher le niveau juste un peu en dessous. Si pour vous c'est trop facile d'écrire une phrase, et eh bien vous écrivez un paragraphe. Essayez toujours de vous challenger un petit peu parce que sinon euh, ça bah, vous en faites un peu moins et vous progressez un peu moins. Donc l'idée c'est de toujours en faire un peu plus. Donc pourquoi euh, 21 jours Tout simplement parce que selon les neurosciences, il nous faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Et ça, c'est vraiment euh, ce sur quoi j'appuie tout, toutes mes méthodes d'apprentissage, toute ma méthode d'apprentissage, c'est que pour apprendre une langue, comme je vous disais, c'est la répétition, euh, la, la régularité. Et si euh, vous voulez mettre ça en place, eh bien, il faut tout simplement créer une nouvelle habitude comme un brossage de dents. Au bout de 21 jours de faire ça, eh bien, vous allez euh, avoir créé cette nouvelle habitude. Ça sera... Ça, C'est quelque chose qui va vous manquer dans votre vie parce que vous avez... Euh, vous vous êtes euh, programmé à le faire chaque jour. Et en plus, le fait de le faire tous les jours, vous allez progresser d'un pas chaque jour. Vous allez vous vous améliorer. Et le fait de vous améliorer, vous allez être content, vous allez être satisfait. Et vous aurez, vous serez motivé, vous aurez en encore envie de progresser. Vous allez continuer. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux qu'il faut mettre en place. C'est mettre de l'eau à votre moulin. Et euh, c'est pour ça que je vous propose ce défi. Alors, le défi d'Emma dès maintenant en bas dans les commentaires euh, si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie ou un peu plus tard le défi est toujours valable il vous suffit d'écrire jour 1 votre phrase le lendemain jour 2 votre phrase jour 3 votre phrase etc et si vous voulez aller encore plus loin ce que je vous propose pour les vrais motivés pour ceux qui veulent vraiment aller un petit peu plus loin euh, toujours donner plus et eh bien ce que vous pouvez faire c'est d'aller lire les commentaires des autres personnes et de leur répondre en espagnol parce que non seulement vous allez vous vous permettre de faire un peu plus, de progresser un peu plus et d'aider d'autres personnes en leur répondant à leurs problématiques, en leur donnant des conseils, en, en aidant la communauté, en partageant. Parce qu'encore une fois pour moi, la, ma vision de l'apprentissage c'est vraiment le fait de s'entraider, d'être de s'aider tous ensemble, de, de, de mettre cette bonne énergie parce qu'encore une fois c'est contagieux, ça nous contamine dans le bon sens. Donc je vous demande de m'aider à diffuser ce message positif euh, et de vous aider tous ensemble parce que c'est comme ça qu'on peut progresser et ça nous aide à nous, à nous discipliner beaucoup plus facilement. Donc si vous connaissez quelqu'un qui apprend l'espagnol, qui veut progresser, qui veut se mettre à l'espagnol, partagez s'il vous plaît cette vidéo, aidez-le, euh, mettez en commentaire vos euh, vos euh, vos journées d'apprentissage, votre pratique euh, chaque jour et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à cette magnifique chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo et je vous retrouve dans les commentaires pour le défi. Ciao les warriors